Alors, on a eu connaissance de Tudigo lors de la soirée des associations organisée par le Crédit Agricole. Alors, Pourquoi Tudigo Parce que dans l'association, on avait trois grands projets pour cette année. Financer l'album de Chérel, financer une grande soirée tremplin, et puis euh, financer également euh, une sono pour euh, nos jeunes artistes pour qu'ils puissent être autonomes. Et du coup, Tudigo, c'était pour nous l'opportunité d'aller chercher de l'argent euh, beaucoup plus facilement. Euh, on est plutôt euh, serein sur euh, le fait que nos projets puissent voir le jour. Tudigo, c'est une plateforme euh, très simple d'utilisation. On a un bon suivi et euh, on a trouvé ça plutôt chouette.